Yo Certains profs n'ont jamais eu ma valeur Car ton carnet de correspondance Fille de l'époque Je je et mon patch J'écris une romance assez complète Pareil qu'on pêche, commence à gagner mon pèse Confiance en moi comme si j'avais gagné Qu'on pêche passe partout sur le dress code Très tôt les gars plutôt que les Presque top, est se faute D'avoir mes tard mes propos dans le death note Je suis pas dévote, à les d'on pète Plus de rimes dans un cesse Que les MC dans une âme complète Fuck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 Comme les membres de club, yeah. les perches minicis leur leurs médicis pour le trailer du meilleur lyriciste. Yo, au début j'étais pas à l'aise et je pense qu'on se rappelle. Là où je vis, je vis l'espoir, donc je tente ma chance en perdre d'Allemagne. Toi, tant s'en serre, mes penches en me je me pense qu'on verra man. Depuis le début, je maîtrise mon art de par l'exigence envers moi-même. Yo, je suis MC qui pose, il croise en italique. Venu d'en bas, ivreux en peur, je crains pas de Très sûr de moi quand je suis zuro, ce Titanic. il fini l'époque où je fais très panique. Millionnaire, mon épopée sera pas dans les récits. Homère, mes rimsons, au beat, qui s'y colle, au ça. Ça y est, je suis sur ma démesure, je réalise quelque chose de grand, oui, sur, sur le Bristol. Putain, spoil, papa de mon mindset, mon rapport jet set. Jamais ma place, je vais être reconnu VIP de la jet set. Puis pareil, tu m'enverras ravi, tu ranges quand t'as rien à qui que je ma vie. Durant un quart de ma vie. Premier de la classe, fais-moi de la place, bébé. Je pèse comme atlas sans ta retablir, je reconte Elias de Blé. Premier de la classe, fais-moi de la place, bébé. Je pèse comme atlas sans ta retablir, je reconte Elias de bleu. Premier de classe, moi de la place bébé, je ce comme matelas, de la tabac, rencontre de blé. Premier de classe, moi de la place bébé, je comme matelas, de la censure tabac, rencontre de blé. Dans mon milieu, j'ai grandi comme une rose parmi les orties. Ce malgré la norme, cette mélodie. matin, j'adore, ma voix me porte au même rythme que l'artéra terre à Les douleurs passent, le temps se faufile, à chaque pas je pose, je peau fine, à ce comme une dose de morphine. C'est une autre rédaction, j'oublie l'époque où j'étais mauvais garçon donne le meilleur de moi-même comme à chaque phase une bonne relation. Au studio le poète exerce activité, de son être accepte sa nudité, demeure l'odeur d'intimité et de la corrélation. Tu connais l'action.